Que signifie réellement « demander en mon nom » Shalom frères et sœurs, moi c'est Raymond Guimbi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 14, versets 13 à 14. C'est ça notre texte de base. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Je vais lire avec la version Louis II. La Bible dit ceci, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les fils. » Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans ces textes, c'est le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ qui est en train de parler. Il est en train de s'adresser à ses disciples. Aujourd'hui, il est en train de s'adresser à vous et moi. Il s'adresse à, à vous qui écoutez ces messages. Il dit... Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc je ne sais pas si, si on vous appelle comment. Par exemple, on vous appelle Jean, peut-être on vous appelle Paul. Il dit Paul, tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans les fils, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, quel est l'objectif de ce message Le premier objectif de ce message, c'est que Dieu veut rendre nos prières plus efficaces. Dieu veut rendre nos prières plus efficaces. Parlons des prières efficaces, nous voyons des prières qui produisent des résultats positifs, des prières auxquelles Dieu répond. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Il y a des prières auxquelles Dieu répond, il y a aussi des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Alors, au travers de ces messages, Dieu veut nous faire comprendre, Dieu veut nous enseigner, quelles sont les prières auxquelles lui il répond et quelles sortes de prières peuvent produire des résultats positifs? Donc le premier objectif de ce message, c'est que Dieu veut rendre nos prières plus efficaces. Le deuxième objectif de ce message, c'est que Dieu veut nous faire comprendre l'expression « demander en mon nom ». Qu'est-ce qui signifie réellement « demander en mon nom » Pourquoi Dieu veut nous faire, euh, euh, euh, Dieu veut nous faire comprendre cette expression « demander en son nom » Parce que ça peut arriver, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais je crois bien, il vous est déjà arrivé d'aller dans une retraite de prière, il vous est déjà arrivé de prier même chez vous à la maison, prier sur un sujet, Vous passer du temps à la prière, demander quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas, peut-être il s'agit du mariage, peut-être il s'agit euh, d'une guérison, peut-être il s'agit, je ne sais pas, d'un problème que vous avez au niveau du travail, vous avez demandé, vous avez prié, vous avez jeûné, vous, vous êtes allé même dans des retraites de prière, vous êtes allé même dans des montants de prière, vous êtes retiré tout seul, vous priez, vous demandez au nom du Seigneur Jésus, mais à la fin, vous ne voyez aucun résultat dans votre prière, alors vous pouvez vous poser la question, la question qui fait, la question qui est aussi le titre de ces messages, vous pouvez vous poser la question, vous dire, euh, vous, vous disant, « Qu'est-ce qui signifie réellement demander en mon nom ?» Lorsque Christ a dit, dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14, lorsqu'il disait, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, qu qu'est-ce qu qui veut réellement dire demander en mon nom alors peut-être que vous commencez déjà à vous fatiguer pour dire, mais il avait dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai et je demande en son nom. Mais il ne le fait pas. Je vous encourage, ne vous fatiguez pas, ne baissez pas le bras. Au travers de ce message, Dieu va vous faire, Dieu va vous faire comprendre qu'est-ce qui signifie réellement demander en mon nom. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner quatre vérités. La première vérité est que demander au nom du Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas une simple formule. Ce n'est pas que tu prends X, tu prends Y et puis et tu, tu résous un problème. Ce n'est pas que tu prends A, tu prends B. Ce n'est pas une simple formule. Deuxième vérité. C'est que demander au nom du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une formule mathématique qui, qui permet de résoudre certaines équations de la vie ou encore toutes les équations de la vie. Demander en mon nom n'est pas une formule mathématique qui vous permet de résoudre toutes les équations de la vie. Troisième vérité, demander en mon nom n'est pas une clé passe-partout qui n'est N'importe qui peut utiliser pour avoir quelque chose auprès de Dieu. Demandez au nom du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth, je le répète, phrase de sort, ce n'est pas une clé passe-partout, c'est-à-dire une clé que vous pouvez utiliser partout, une clé que n'importe qui peut utiliser pour avoir quelque chose auprès de Dieu. Non! quatrième vérité demander au nom du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une simple démarche à entreprendre pour arriver à un certain nombre de résultats dans nos prières non ce n'est pas une simple démarche ce n'est pas une simple chose ce n'est pas une simple formule alors on peut se poser la question mais prédicateur alors dis nous qu -ce que cela signifie réellement que veut dire réellement demander en mon nom lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train d'en parler dans Jean chapitre 14 verset, verset 13 à 14 que nous avons lu au début de notre message? Alors c'est une question et vous voyez lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous méditons la parole de Dieu, toutes les questions que nous pouvons nous poser relativement à la Bible, les réponses ne se trouvent que dans la Bible. Il y a un auteur Alfred Quinn, qui a dit Questionnez la Bible, elle vous répondra. Donc si vous avez des questions, cherchez des réponses dans la Bible. Vous avez des questions relativement à la Bible, cherchez des réponses dans la Bible. Alors par l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu découvrir trois conditions qui sont attachées à l'expression « demander en mon nom ». Donc trois conditions qui font fonctionner l'expression « demander en mon nom ». Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas une simple formule. Il y a des conditions qui sont cachées. Alors, nous allons voir ça, nous allons les découvrir dans la Bible. Et ces conditions se trouvent encore dans Jean. Donc, il y a deux conditions que nous allons trouver dans Jean 15, 7. Et il y a une autre condition que nous allons trouver toujours dans, dans, dans, dans, dans une épître de l'apôtre Jean. Donc, nous allons d'abord trouver les deux conditions dans Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit ceci dans la version Louis II. Si vous demeurez en moi et que mes Parole demeure en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé <rire> donc si vous commencez déjà à analyser ces passages que je viens de lire vous allez déjà découvrir les deux conditions qui sont attachées à demander en mon nom je vais lire une autre version toujours le même passage Jean chapitre 15 verset 7 je vais lire la version français courant la bible dit ceci avec la version français courant si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez et vous le recevrez <rire> oh j'aime la parole de Dieu j'aime la parole de Dieu lisons encore une autre version que j'aime c'est la version Parole des vies la Bible dit ceci dans cette version si vous restez attaché en moi « Et si mes paroles restent en vous, <rire> demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. » Donc, si nous analysons ces, ces textes que je viens de lire, nous allons découvrir deux conditions qui sont attachées à l'expression « demander en mon nom ». Deux conditions, déjà nous trouvons ici, parce que je vous ai dit que dans ces messages, je vais vous parler des trois conditions que j'ai découvertes, mais... Dans ces passages que nous venons de lire, nous découvrons deux conditions. La première condition que nous découvrons dans ces passages, c'est lorsqu'il dit, si vous demeurez en moi. Donc la première condition, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Donc, restez attaché à Christ. Restez attaché à Christ. Frères et sœurs, dans les seigneurs, si nous voulons que l'expression « demander en mon nom », si nous voulons que des choses que nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos prières, que nous puissions les avoir, la première condition, nous devons rester attachés à Christ. Rester attaché à Christ veut dire avoir une relation d'intimité avec lui. On ne peut pas demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, et voir des résultats si on n'a pas une relation d'intimité avec lui. Nous devons rester attachés à lui afin que nous puissions vivre des résultats. Vous pouvez lire chez vous à la maison euh, le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Dans ces passages, on nous, on nous relate une histoire des fils d'Eskeva. C'était un sacrificateur. Ces enfants sont allés prier, sont allés chasser les démons dans les corps d'une personne et ils priaient au nom de Jésus-Christ. La personne qui était possédée des démons, c'est-à-dire les démons qui étaient dans la personne, commencent à parler à ses fils d'Esquiva. Ces démons leur disent, « Qui êtes-vous? » Il leur pose la question, « Qui êtes-vous? » Il dit, « Je connais Paul » parce que, et il disait, « Sors au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. » Alors, les démons leur disent, « Je connais Paul et je connais aussi Jésus-Christ. Et vous, qui êtes-vous? <rire> » Et vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que les démons, euh, la personne qui était possédée euh, des démons s'est jetant sur euh, ses deux fils d'Eskeva. Il les a tabassés et ils ont, ils ont fui tout nus. Phrase de sœurs, Demandez au nom du Seigneur Jésus-Christ. » veut impliquer quelque chose d'une très grande importance, c'est l'attachement à Christ. Si vous demeurez en moi, nous devons demeurer à Christ, nous devons demeurer en Christ, nous devons demeurer, rester attaché à Christ. Rester attaché à Christ veut aussi dire vivre dans une dépendance totale avec lui, n'est rien faire sans son accord, c'est-à-dire il doit être notre maître, notre seigneur. Vous savez, lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, nous l'avons reçu en tant que notre sauveur, c'est-à-dire il nous a sauvé du péché, il nous a sauvé du monde des ténèbres, mais aussi nous l'avons reçu en tant que notre seigneur, c'est la chose que nous ne mettons pas souvent en pratique. Christ est devenu notre Seigneur, Seigneur veut dire le propriétaire, donc il est le propriétaire de notre corps, il est le propriétaire de notre vie, il est le propriétaire de nos entreprises, il est le propriétaire de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons, alors si nous voulons prier en son nom, nous devons rester attachés à lui, c'est-à-dire il doit rester notre Seigneur, dont nous devons dépendre totalement de lui ne pouvons jamais faire quelque chose sans son accord. Rester attaché à Christ veut dire ne jamais prendre des décisions sans les consulter. Je vais me décider sur une affaire. Je vais faire quelque chose. Je vais commencer une entreprise. Je vais, je, je vais, je vais, je vais euh, commencer un projet. Je vais voyager. Je vais faire ceci. Je dois d'abord lui demander s'il est d'accord ou pas. Donc rester attaché à Christ veut dire dépendre totalement de lui. Ne prendre des décisions, ne, ne jamais prendre des décisions sans les consulter. Demander et en son nom, donc rester attaché à Christ, je voulais dire, excusez-moi, rester attaché à Christ veut dire on ne peut pas, rien, ne peut pas faire quelque chose sans lui. Donc c'est-à-dire on, on, on, on est incapable, donc se sentir dans l'incapacité de faire quelque chose sans lui, donc compter sur sa force, c'est ça. Rester attaché à Christ. Rester attaché à Christ veut aussi dire reconnaître sa grâce. Reconnaître que si je suis ceci, si je suis ceci, si je suis devenu telle ou telle personne, c'est parce que sa grâce a à faire quelque chose dans ma vie. Donc la première condition qui fait fonctionner l'expression demander en mon nom, c'est rester attaché à Christ. Donc demeurer en Christ. La deuxième condition, nous l'avons lu aussi dans ces mêmes textes, il a dit, première condition, c'était... Si vous demeurez en moi, la deuxième condition il a dit et que mes paroles demeurent en vous. Voilà la deuxième condition qui fait fonctionner l'expression demander en mon nom. Dans la deuxième condition il dit, euh, demander en mon nom dans la deuxième condition qui fait fonctionner euh, euh, l'expression demander en mon nom, nous devons faire demeurer les paroles les au plus réel, les paroles de Christ en nous. Tout ce qu'il nous dit, nous devons le faire demeurer en nous. Alors, ces paroles sont inscrites dans la Bible qui est sa parole. Permettez-moi cette tautologie. Alors, comment faire demeurer ces paroles en nous? C'est en ayant une vie sérieuse et profonde de la lecture ainsi que de la méditation et encore de la mise en pratique de sa parole. Josué chapitre 1 verset 8, Josué chapitre 1 verset 8, dans ces, dans, dans ces passages, la Bible dit Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si nous voulons que l'expression demandée en mon nom puisse fonctionner dans nos vies, nous devons premièrement rester attachés à Christ. Deuxièmement, nous devons faire demeurer sa parole ou encore ses paroles en nous. Et la troisième condition, nous allons la découvrir dans la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible dit ceci Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En hein, souligné, selon sa volonté, selon sa volonté. Je reprends, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Demander quelle qu'elle soit. Voilà la troisième condition qui fait fonctionner l'expression « demander en mon nom ». Nous devons demander selon sa volonté. « Selon sa volonté » veut dire « Il doit être d'accord avec notre demande ». Est-ce que ce que tu demandes, les seigneurs, en est d'accord est-ce que Christ est d'accord, le Seigneur Jésus-Christ est d'accord avec ce que tu lui demandes dans tes prières Hein Hein Tu veux voyager. Est-ce qu'il est, qu est d'accord que tu voyages Tu veux, tu, tu, tu veux euh, euh, avoir euh, ce travail, ces postes-là euh, dans ton boulot. Est-ce qu'il est, qu est d'accord que tu aies ces postes Tu veux, je ne sais pas, euh, te es marier. Est-ce que c'est déjà le moment Est-ce qu'il est, qu est d'accord voilà pourquoi, si nous, si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons commencer à traiter Dieu euh, euh, d'un menteur, comme s'il si il ment dans sa parole, alors que Dieu ne ment jamais. Christ a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Le problème, c'est nous, frères et sœurs. Le problème, c'est nous. Des fois, nous lisons vite la Bible. Sans pour autant nous rendre compte de certains détails. Donc si, voilà pourquoi il faut lire toute la Bible. Il ne faut pas seulement se baser sur un, sur certains livres de la Bible parce qu'il y a des gens qui ne lisent que les psaumes. Il y a tant psaumes, psaumes, psaumes, psaumes, psaumes, psaumes. Il y a d'autres personnes qui ne lisent qu'Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. On doit lire toute la Bible parce que il y a des choses que nous n'allons pas trouver dans un livre et nous allons les découvrir dans un autre. Donc si vous lisez seulement Jean chapitre 14 verset 13 à 14 et vous commencez à prier comme ça, n'allez pas vous rendre compte qu'il y a des conditions qui sont attachées à ce que Christ a dit dans ces textes. Voilà les trois conditions. Première condition, restons attachés à Christ. Deuxième condition, faisons démérer sa parole en nous. Et la troisième condition, nous devons demander selon sa volonté. Il doit être d'accord avec ce que nous lui demandons. Demander selon sa volonté veut aussi dire qu'il doit être d'accord avec la nature de la chose. Demander selon sa volonté veut dire que notre demande ne doit pas mettre en cause son honneur. Vous savez, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. Nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il nous les donne, la chose va mettre en cause son honneur. La chose va les déshonorer. Imaginez un chrétien qui demande à Dieu de faire en sorte qu'un mari d'autrui devienne son mari. <rire> une femme d'autrui devienne sa femme. Non, non, cette prière ne va pas fonctionner. Comment tu peux prier, tu demandes à Dieu de te donner les postes d'une autre personne? Vous êtes dans une entreprise et toi tu pries, tu veux seulement devenir ce que l'autre est. Non! Non, non, non, non, non, non, non, non, ça ne va pas marcher, frère, ça ne va pas marcher, ma soeur. Demander en mon nom veut dire rester attaché à Christ, faire demeurer sa parole en nous et aussi demander selon sa volonté. Je crois que ce message vous a fortement béni, alors je vais vous demander une chose, si peut-être vous m'avez écouté, et que vous savez que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire, être un enfant de Dieu, c'est recevoir le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ dans votre vie en tant que votre sauveur et Seigneur personnel. C'est alors qu'on devient un enfant de Dieu. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, soit vous me contactez par mon numéro WhatsApp, soit vous m'écrivez euh, au travers de, mon réseau, de mes réseaux sociaux, ou encore, vous pouvez juste faire cette prière. Vous demandez, vous dites, « Seigneur Jésus-Christ, j'ai ta parole, je reconnais que je suis un pécheur et que par moi-même, je ne peux pas me sauver. Viens, sauve-moi, fais de moi un enfant de Dieu. » Priez comme ça et vous allez devenir un enfant de Dieu. Mais si vous êtes déjà un enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes un chrétien et que vous avez écouté ce message, je vous prie de le mettre en pratique. Vous savez, la parole de Dieu ressemble à une ordonnance médicale. On peut avoir une ordonnance médicale, mais si on n'achète pas les médicaments qui sont prescrits et que l'on ne prenne pas non plus aussi les médicaments qu'on nous a prescrits dans l'ordonnance, rien ne va se passer. Donc la parole de Dieu, si nous voulons vivre ses effets, nous devons l'appliquer dans notre vie. Je vous rappelle ces passages de Josué, chapitre 1, verset 8, que j'avais cité pendant mon message. La Bible dit Suivez, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Là, c'est la lecture. Médite les jours et nuits pour, nuit pour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible il ne s'agit pas seulement de méditer, d'étudier la Bible mais il faut la mettre en pratique. Et la Bible continue à dire, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique pour vivre les résultats. Voilà, la, la dernière chose que je vous demande, ne gardez pas ce message pour vous-même. Vous avez vos amis qui sont chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez les partager avec eux. Si les travails vous pèsent, je vous demande de partager même avec deux personnes seulement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie. De même que vous êtes béni par ces messages, permettez aussi d'autres personnes soient bénies. Donc partagez avec même deux personnes sur le réseau social, donc même sur WhatsApp, sur Facebook, même sur Twitter ou encore d'autres moyens que vous pouvez utiliser.